50% des collèges sont en grève. Nous avons pratiquement la moitié des lycées fermés, la moitié des collèges fermés, et plus de 100 écoles dans le primaire fermées sur les 250 écoles. Euh, Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est tout simplement parce que nous n'avons aucune création de poste dans le premier degré. Et je vois rappelle que dans le premier degré, nous aurons vous nommez 83 fermetures de classes provisionnées par le recteur, plus de 10 euh, en attente par rapport aux effectifs soi qui diminuent dans le premier degré. Et je vous rappelle que dans le second degré, c'est 70 postes supprimés en lycée et 40 postes supprimés en collège. Et dans le même temps, c'est plus de 7200 heures supplémentaires qui seront proposées aux enseignants du second degré pour faire face tout simplement à la masse d'élèves qu'il y aura scolarisés. Donc aujourd'hui, oui, nous avons eu raison de nous mobiliser. Oui, nous avons eu raison de fermer les établissements.